Encore un petit sur les tableaux. Rappelez-vous, euh, je vous avais juste mentionné qu'il existait la notion de pagination sur les tableaux. Bon, ce tableau, il est un peu long. Bon, ça fait 28 lignes, je crois. Et donc, euh, tiens, d'ailleurs, il y a une ligne vide à la fin. que euh, je, vais, je vais en débarrasser. Mais moi, je trouve que ça, c'est trop long pour mon affichage. Ce que je veux, c'est quelque chose avec 10 lignes. Donc, je vais ajouter une pagination. Alors, ça, c'est pas très compliqué non plus. Donc, euh, donc ici, j'ai les infos sur mon répétiteur. On va aller juste au fond. Vous voyez que là, j'ai une, une ligne blanche. Donc, on va supprimer ça. Delete Voilà. Donc, ça, c'est bon. Et, et, et, et donc maintenant je reviens sur le style et vous voyez que on a la notion de pagination et je peux dire je veux des pages multiples et je veux 10 items par page et on va commencer à la page 1 ce qui est assez logique mais vous voyez quand même c'est flexible on, peut, on pourrait commencer euh, plus loin euh, ok d'accord donc ça c'est bon Alors là, je vois du coup euh, c'est 10 lignes par page. Alors évidemment, ça c'est très bien, ça veut dire que j'ai mes 10, euh, mes 10 euh, lignes, mais je veux quand même que ce soit dynamique et je veux pouvoir aller à la première page, à la dernière page, et alors normalement il y a 3 pages en tout. Euh, Peut-être choisir la page sur laquelle je vais me mettre. Alors, comment je vais faire ça? Eh bien. Premièrement, on va juste prendre des libellés pour les numéros de page. Alors, je crois que c'est possible de faire ça de façon dynamique, mais je vais, tr je vais juste tricher un peu. Euh, attendez, donc ça c'est deux. On va le faire un peu plus grand. Hop, 18. Et on... Voilà. Et on va mettre en Une sorte de vert peut-être. Je crois que j'ai utilisé un vert pareil. Oh vous m'excusez quand même, vous êtes en... je suis en train de faire très vite pour ne pas vous ennuyer hop on va mettre un 1 aussi quand même parce que j'aime mieux pouvoir afficher tous les numéros de page. alors évidemment vous risquez d'avoir des règles euh, sur le comment vous faites la pagination, la pagination en soi, parce que ça peut être horriblement compliqué à spécifier, euh, ça c'est le cadre du tableau qui évidemment maintenant il faut qu'il soit un peu plus petit, hop, on va monter ça là, donc là on a page 1, 2, 3 et la dernière chose c'est que je vais prendre des pictogrammes pour la page première et hop et la page dernière. On place là, là où ça va bien. on on place ça là où ça va bien. Donc maintenant, on a notre pagination en place un bon, bit rough and ready, as we say, un euh, bit rough and ready. Donc maintenant, il faut associer des actions à ces, à ces différents objets. Ah ben, c'est très simple. Celui-là. Je reviens sur les Properties, donc, juste pour qu'on puisse voir ce qui se passe. On prend le, le premier image, Properties, on clique, et vous voyez que sur le répétiteur, j'ai appliqué la page courante. Donc, sur ce tableau, on ben, la première page, c'est page 1. C'est logique. Vous voyez, vous avez pas mal de possibilités parce que vous pouvez juste mettre un numéro vous pouvez mettre des fonctions. Donc celui-là, ce sera la page 1. Euh, bah celui-là, ce sera pareil. Hein. Donc euh, on va copier, copier celui-là. On, celui on clique Paste. Voilà, donc pareil. Euh, on clique, paste, hop, et ça, ce sera le 2. Et, et comme je dis, on peut sûrement, il y a, y a des moyens de calculer ça, et de, de rendre tout ça complètement dynamique. Mais ici, on, oops, pardon, j'aurais dû juste euh, copier, euh, et le changer pour mettre le 3. Voilà. et enfin le dernier, je fais pareil, mais cette fois-ci, je choisis une valeur, et ce sera le dernier. Vous voyez que j'ai euh, le précédent, le suivant, et le dernier. Et voilà, donc maintenant ça devrait fonctionner très bien, je vais sauver tout ça. Et on fait un preview. Oh, ça met un peu de temps à changer. Si ça met trop longtemps, je l'arrête et puis je, je recommence parce que des fois, il coince pour des raisons que je ne connais pas. Well, on va essayer de nouveau. Preview. Si ça coince vraiment, à ce moment-là, on génère les fichiers et puis on les charge. Allez, hop, Ah, ben voilà, tiens, ok suffit d'être patient. Là, vous voyez, là j'ai ma pagination. Donc, si je clique sur le dernier, ben, j'arrive sur la dernière page. Euh, je clique sur la page 2. Je suis sur la page 2. Là, je suis sur la première page. Pas mal. La seule chose que je n'ai pas trouvé comment faire, c'est comment adapter ce, ce cadre. Quand j'arrive sur la dernière page, vous voyez, euh, le nombre de lignes, il faudrait réduire la taille du cadre. Bon, ça, je n'ai pas encore réussi à faire, mais et puis en principe, enfin, où est-ce qu'il faut Ça dépend un peu de, de votre goût. Et voilà, donc vous avez un beau tableau, dynamique, paginé, et où on peut supprimer des lignes. Euh, Rappelez-vous que, hop, on peut supprimer une ligne. Voilà, pas mal, hein C'est génial, le répétiteur